Et d'ailleurs, je tiens à remercier Clarins pour cette participation dans cette vidéo-là, parce que sans eux, je ne serais jamais arrivée et j'aurais demandé à aucune autre compagnie euh, de, de m'aider dans cette vidéo-là. Parce que d'après moi, Clarins, honnêtement, c'est ce qui se fait de plus performant sur le marché, tout ce qui est dans soins solaires et après-soleil. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer, en fait, les différents produits que Clarins offre, mais aussi qu'est-ce que ça fait spécifiquement sur votre peau. Tout d'abord, commençons avec les crèmes solaires. Il faut savoir que c'est une protection à large spectre, donc UVA et UVB, mais que Clarence a également un complexe exclusif qui va aller renforcer la barrière naturelle de protection de la peau contre le soleil. Ces protections-là sont organiques et sont minérales. Les soins solaires sont non seulement des protections incroyables, mais aussi des hydratants hors pair. Et ces hydratants-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ont des antirides à l'intérieur. Et puis, ça va aller retarder le processus de vieillissement de la peau. Parce qu'on le sait, le soleil fait énormément vieillir la peau. En fait, c'est l'un des facteurs qui fait vieillir la peau le plus rapidement euh, durant une nuit. Je vais vous les présenter. Donc, on a euh, la crème fondante protection minimale. Vous avez une protection euh, 10 de FPS. Je vais vous montrer, c'est comme un lait. Ça tient quand même. C'est une crème, mais c'est pas épais. On ne sent pas que c'est gras, mais c'est la protection vraiment minimale. Celui-là, je vous le conseillerais plus en fin d'après-midi, euh, vers euh, environ 4-5 heures, quand le soleil est plus vraiment fort, mais que vous voulez donnez un petit boost de bronzage. Euh, parce que si vous mettez ça simplement une journée euh, au soleil, vous allez vous malheureusement. On a également... Euh, le spray euh, en FPS 15, c'est une lotion qui est non grasse. Donc, à l'application, il n'y a aucune sensation de grasse. C'est vraiment pas une huile, c'est vraiment un spray. Je vais vous montrer. Celui-là, c'est ce que mon copain prend à chaque fois. Euh, c'est la deuxième bouteille que j'achète. Je... C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Et puis, le bronzage est vraiment, vraiment uniforme avec celui-là. Donc, celui-là est en spray. Vous avez également la FPS 20. Euh, Celle-là, c'est de la crème confort, donc elle va être un petit peu plus euh, riche. Celle-là, je vous la conseille plus en matinée jusqu'à 11 h environ. Donc, ça va être vraiment plus comme une crème, un peu plus riche que l'autre. L'autre, c'est vraiment plus un lait. Celle-là, c'est vraiment plus une crème confort. Les peaux sèches, vont vraiment beaucoup aimer. Mais même si vous avez la peau grasse, je peux aussi sur le corps, donc il n'y a vraiment pas tant de, de problèmes avec ça. Euh, Celle-là, FPS 20, comme je vous disais, en matinée, jusqu'à midi. Sinon, ça peut être aussi après 2 h de 2 à 5 heures environ. Puis, on a pour le visage exclusivement, c'est de la 50. Celle-là, elle se... je vous dirais que c'est la même texture que le lait de 10. Donc, c'est pas grave pour le visage. C'est sûr que c'est une crème qui est hydratante. J'en ai mis vraiment beaucoup, mais <rire> c'est juste pour vous montrer que ça s'étend assez bien. Euh, en temps normal, pour la grosseur de tout le visage. C'est comme une crème de jour. On va utiliser environ un poids. On réchauffe, puis on l'applique. Euh, en fait, comment qu'on va la réchauffer? Je dis réchauffer, c'est pas tout le monde qui va savoir comment. On va la réchauffer sur le bout des doigts et puis on va l'appliquer en faisant des pressions de l'intérieur vers l'extérieur. Et puis, dans ces crèmes-là, comme je vous disais, il y a des antirithes, des préventions en fait. Donc, si vous partez en voyage, vous pouvez simplement... Laissez tomber toutes vos crèmes de jour, crèmes de nuit, crèmes solaires. Vous apportez seulement votre crème de jour. La 50 pour le visage, c'est une crème de jour, elle est très Et puis pour le soir, vous appliquez le soin après-soleil visage, c'est une crème de nuit en plus d'être un réhydratant et d'un bon après-soleil. Je vais en parler un peu plus tard. Un autre produit qui est vraiment intéressant chez Clarence, c'est le stick. Solaire spécial zone sensible. Celui-là, c'est pour aller appliquer, par exemple, si vous avez un tatou, une zone sensible, un mélanome, que ce soit des taches pigmentaires, peu importe le contour des yeux, par exemple. C'est un petit stick comme ça qui est un FPS 30 qui s'applique, ça fait une petite crème, c'est translucide. Donc ça fait pas de blanc au contour des yeux ou à la zone où vous avez appliqué. C'est un FPS 30, comme je vous disais, encore une fois, c'est un écran euh, minéral. Donc faut savoir aussi que les soins solaires Clarins sont unisexes. Donc le parfum sent pas euh, trop fort, autant les hommes les femmes peuvent les porter. Et c'est une gamme qui va vraiment aller toucher toute la famille. Donc on, ils ont également une protection enfant. Mais vous pouvez aussi utiliser les bombes après-soleil euh, sur vos enfants sans problème. Donc, en parlant de bombes après-soleil, comme je vous disais, on a le soin réparateur après-soleil. Euh, Celui-là, il fait et décolleté, euh, visage et décolleté. Donc, on fait tout le visage, ensuite le cou et le décolleté. Euh, comme je vous disais, il y a un complexe anti ride à l'intérieur. Ça va aider pour la prévention. Ça va réhydrater la peau. C'est super important de mettre après une exposition. Solaire, parce que souvent l'exposition solaire va aller un déshydrater la peau, mais va aller aussi causer des dommages à l'intérieur de la peau. Donc celui-là va aller réparer, réhydrater aussi aller euh, aussi euh, apaiser si vous avez des coups de soleil par exemple. Ensuite, on a euh, la gelée après soleil qui est mon produit préféré. Vraiment, c'est prêt, c'est vraiment vous le mettez puis ça devient comme une gelée. Ça devient super rafraîchissant c'est réhydratant. Il va aller prolonger le bronzage. Donc, celui-là, c'est un must-have. Si vous n'avez pas nécessairement euh, connu, vous n'avez jamais expérimenté encore Clarins, si vous avez un produit à acheter, si ce n'est pas les soins solaires, je vous dirais celui-là. C'est ce que je conseille toujours, toujours, toujours. J'adore ce produit-là. C'est juste à cause que vu que c'est un gel et que c'est rafraîchissant. Ça va vraiment aider quand on a la peau qui est encore très chaude due au soleil. Les après-soleil, je conseille toujours de les appliquer après avoir pris votre douche sur une peau encore mouillée. Donc, vous enlevez l'excédent d'eau et puis vous appliquez euh, le soin comme ça garde l'hydratation dans votre peau, ça pénètre mieux aussi. Le dernier, c'est le bombe après-soleil réhydratant, même chose que l'autre, sauf qu'il y a un auto-bronzant un, un, un auto, un auto à l'intérieur. Donc, ça va intensifier le bronzage. Oui, ça le prolonge, mais ça va l'intensifier. C'est des DHA à l'intérieur et DHA, c'est l'agent qui fait bronzer la peau extrêmement de qualité. Pour les avoir essayé, Clarins, ça devient pas orange, ça peut finir. Donc, celui-là, je l'ai même essayé sur mon copain, euh, Il est roux, donc euh, il n'y a pas de tant de mélanine qui va faire que ça va faire bronzer sa peau. Donc, je voulais vraiment voir si elle allait devenir orange à cause de ça. Je me suis dit, ben s'il y a de la teinture de caramel à l'intérieur, quoi que ce soit, peut-être que sa peau va devenir orange, mais pas du tout. On n'a pas vu tant la peau changer de couleur, par exemple, euh, mais ça l'a, je dirais, il y avait un coup de soleil, c'est pour son mis sur son coup de soleil, mais ça l'a apaisé son coup de soleil. Il n'est pas devenu orange, mais il n'est pas devenu brun non plus, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mélanine dans euh, sa peau, sauf que euh, ça l'a fait un beau, euh, son, ça l'a calmé la rougeur en fait qu'il y avait sur ses cuisses. Ça se peut que vous ayez vu la photo sur Instagram. Pour cette capsule, il y a trois mots à retenir. Hydratation, protection solaire et bronzage. Vous allez vous protéger, mais vous allez bronzer en même temps. Comme je vous disais, à cause de l'hydratation et puis le complexe de Clarence, vous allez avoir un bronzage qui est uniforme, mais vraiment, vous allez bronzer. Donc, si vous avez n'importe quelle question concernant les produits, ça va faire plaisir d'y répondre. Et puis, je vais laisser dans la barre de description toutes les informations et les prix de chaque produit que je vous ai présenté. Je vous souhaite un super bel été. Sortez dehors, profitez-en, allez faire du sport, mais surtout protégez. vous Je vous aime, on se voit à la prochaine fois. Bye.